C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteur de projets ou portrait d'artiste, je vais publier sur Esperluette ces petits bonus plus courts qui vous font découvrir ou redécouvrir en quelques minutes un nouveau lieu, un nouveau concept installé dans le Vaucluse. Aujourd'hui, rendez-vous à Avignon, dans l'espace de coworking La Passerelle qui vient de s'agrandir pour proposer de nouveaux services. Bonne écoute Je suis Sandra Rose Prévost, je suis la confondatrice de La Passerelle Coworking. C'est un espace de coworking qui a été ouvert il y a trois ans et demi par Benjamin et moi-même. Et nous sommes situés à Avignon. Donc espace de coworking, on est sur des espaces de bureaux partagés, de travail collaboratif, destinés à des entrepreneurs, des gens en freelance, et également au télétravail, qui est en train de se développer de plus en plus en France. Il faut savoir que le mot coworking est rentré dans le dictionnaire la semaine dernière. Donc on peut le dire sans se faire taper sur les doigts. Ce que ça apporte d'être dans un espace de coworking, euh, déjà tout le monde vient parce qu'il se sent isolé. Il se sent isolé soit seul dans un bureau, soit à la maison. C'est compliqué, c'est vrai, de faire la part des choses quand on est à la maison, euh, entre le, le pro et le perso. Et du coup, ben, nous on répond à une offre de bureau euh, où on se sent bien à travailler, où tout est là pour le travailleur. Euh, on a euh, voilà, tout ce qu'il faut pour, euh, pour se développer. Le but c'est aussi de créer une petite communauté, nous on a du coup un véritable réseau de talents, parce que j'appelle vraiment nos coworkers des talents, parce qu'on a des gens qui sont très compétents dans leur domaine. Alors ça peut être dans le monde du web, du graphisme, mais après de, de plein d'autres milieux, on a des comptables, on a des géomètres, on a des, des coachs en développement personnel, on a même la Croix-Rouge qui est chez nous en ce moment, et dont tout ce petit monde évolue, se côtoie, s'entraide et se recommande. Alors la passerelle s'agrandit. On a eu la chance en fait en trois ans de s'agrandir trois fois. Euh, ce qui prouve que ben, que ces tiers-lieux sont de plus en plus euh, demandés. Et euh, avec cette demande croissante, on a eu vraiment l'opportunité en plus sur le même palier, sur le même étage, de s'agrandir. Euh, donc euh, du coup, on a fait appel à un archi d'intérieur pour justement repenser entièrement l'espace. On a envoyé à tous nos coworkers depuis le début un questionnaire. Euh, avec plein, plein de questions, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils attendent d'un espace de travail partagé, et euh, du coup, de pouvoir justement adapter au mieux euh, aujourd'hui euh, l'espace. C'est pour ça que de, sur ces 400 mètres carrés de bureaux que l'on a aujourd'hui, on a vraiment des espaces dédiés au travail en bureau open space, et en bureau privatif, avec également des funbox, des petites cabines téléphoniques, euh, des petites alcôves de travail aussi euh, pour se réunir, pour échanger, et ensuite euh, les salles de réunion, et puis... Euh, le poumon de la passerelle, la cuisine <rire> et le lieu de détente. <rire> on peut venir comme on veut en fait et quand on veut à la passerelle, soit à la journée, même à la demi-journée. Aujourd'hui, avec les offres nomades on peut proposer la demi-journée, c'est-à-dire qu'on peut venir travailler le matin de 8h à 13h et ensuite l'après-midi, pourquoi pas aller à la rencontre de ses clients. Donc là, c'est un poste nomade, c'est-à-dire qu'on vient avec son matériel, on se met sur un bureau disponible, et on est prêt à travailler. On a la connectique, on s'est installé ici dans ces bureaux car on avait la fibre optique, on l'a depuis 7 ans donc euh, bah, c'est quand même un plus parce qu'on a aussi euh, euh, des entrepreneurs qui sont dans le monde de l'image et du web qui ont besoin d'une grosse, euh, d'une bonne connectique en tout cas internet et euh, donc voilà on peut venir on peut venir facilement à la journée, on peut également louer une salle de réunion à l'heure, donc aujourd'hui, on propose quatre salles de réunion, allant de la petite salle d'entretien individuel, coaching, pouvant aller jusqu'à quatre personnes, à la plus grande pour recevoir jusqu'à 25 convives. Donc là, aujourd'hui, on propose euh, 36 postes, euh, que ce soit en open space ou en, ou en bureau privatif, que ce soit en offre nomade ou résident. Il faut savoir qu'il y a des, euh, des entrepreneurs qui sont là avec nous euh, depuis trois ans et demi, ils ont leur poste attitré. C'est-à-dire qu'ils ont leur bureau avec tout leur, leur matériel un accès 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ils sont totalement autonomes et libres de venir quand ils veulent sur leur lieu de travail. Et également de bénéficier de nos salles de réunion, de la cuisine, du rooftop aussi, parce qu'on a une terrasse avec une vue exceptionnelle sur le palais des papes. Et donc voilà, aujourd'hui la passerelle s'est agrandie et notre objectif c'est d'accueillir encore plus d'entrepreneurs, de développer le télétravail et puis ben, pourquoi pas de s'agrandir encore. Nous sommes situés au 40 boulevard Limbert en face de l'Université d'Avignon. Pour le parking, on a le parking des Italiens qui est gratuit, qui est à 6 minutes à pied. On a également une petite navette gratuite, la Citizen, qui nous rapproche de la passerelle. On a également des places qui sont gratuites tout autour, vu qu'on est juste en face de, des remparts, donc on a ces places gratuites autour de la passerelle. On a un site internet, évidemment, euh, qui s'appelle lapasserelle.co, co, co comme coworking, et on est également sur les réseaux sociaux euh, Facebook et Instagram. Vous pouvez venir visiter quand vous voulez, je vous reçois sur rendez-vous. On prend un petit café, je vous fais visiter tout l'espace. Et puis surtout, on offre une journée gratuite d'essai. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans le coworking et qui ne savent pas forcément trop comment ça fonctionne, ils viennent essayer et puis ils se lancent dans l'aventure. Ça permet aussi de se rendre compte de ce qu'est un espace de bureau partagé. On a vraiment pensé à l'espace de manière très, très ergonomique pour que l'on puisse être le mieux, euh, le mieux possible. L'aspect phonique aussi, c'est hyper important. Euh, tout ça a été pensé minutieusement par, euh, par nous-mêmes et puis par notre architecte d'intérieur. Et, euh, et voilà, il suffit de venir, détester de et de rester. <rire> Esperluette Esperluette